La recette secrète de grand-mère, un classique qui fait toujours son effet. Mais comment fait-elle un plat aussi juteux, aussi savoureux Seule grand-mère le sait. Je veux encore des boulettes Les boulettes de Traiteur Pierrot, indécemment délicieuses. Et aussi pour le reste de la semaine. Traiteur Pierrot, la qualité au quotidien.